Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette ouverture de Or Maximum, ou aussi appelé Maximum Gold. Et regardez, c'est tout doré, et je suis avec la petite tête de pioche de secrétary Curiosity, Marine. Bonjour. Non, non, Marine, <rire> c'est ça. Non, mais... Bonjour les petits copains. Non, je suis désolé, je suis malade, en fait, je dis que de la merde. Bonjour les petits copains. Non, mais dis pas ce que je dis. Non, mais dis pas ce que je dis. Ah, on s'en sortira jamais. Et euh, donc, du coup, alors, il y a combien de boosters dedans, Marine Je te laisse tout présenter. Hein deux, non mais c'est bon Nous euh, <rire> on les a commandés du coup sur chaînebox.fr Et en plus on a eu un petit paquet de bonbons et je voulais juste te dire un grand merci Sharon parce que les j'moules sont mes bonbons préférés mais comme je suis malade je ne les mangerai pas ce soir Mais euh, Sharon sur toi Ah oh, putain c'est sur faire, toi Ça pourrait faire un super t-shirt Bon alors du coup je vais en premier je suis désolé bah je ne oui, fais mais... pas même galant mais euh, Mais euh, voilà. voilà Allez on retourne il y a des chats à côté. Il y a des chats qui sont aussi impatients que moi. Bon, le premier, il ne sera pas ouvert correctement. Donc, je vais avoir ça un correctement. Cool, oui. mais... Alors, on commence avec le premier monarque. Ok. C'est pour les, les, pour les, les, les monarques. C'est logique. Euh, Accusation erronée. C'est Sanggun qui est dedans Oui, c'est Sanggun. Ouais, Alors, statue barrière des abysses. Appelé par la tombe. <rire> Call by some vrai Et ouais. dragon fantôme Family de harpy. Alors, ça, je suis content, mais on fait un petit un peu en plus. Oui, dragon fantôme. Alors, ouais. Graal interdit oh, ouais. pour la première ghost. Ok, je suis content. Alors, c'est ah, la alors. première fois qu'on a ghost. Et... Effectivement, ghost. Euh, ghost, putain, les gold Oh là là là là, là. Je l'ai dit, je suis malheureusement. Marine est là pour me prêter main forte. Euh, le grain interdit. Putain, on dirait presque des fosses en fait. C'est bizarre au toucher et tout. Et derrière, nous avons lancé artefact. Ok, ça commence par deux petites golds sympas. On les met les Gold à part, le reste on. On réunit. Euh, non, on va pas mélanger nos golds. Non, on ne mélange pas nos golds, mais.. Moi je mélange pas avec... Ok, est... il n'y a aucun sur la correcteur, mais c'est pas grave. Celui-ci remarque, marque a raison. Ça passe Ok, parfait pour moi. reste. Mmh. Voilà. Alors, bête fantôme, mecha, Dracosac. sac. Que... Mmh. Oh, Thomas Gidol. Ah c'est parfait, un petit date m'a <rire> Statue barrière de la sécheresse. Réincarné Farstar. Mec chevalier de l'étoile du matin. Ogre fantôme et lapin des neiges. Ça va. Ah, T'as tac. claque. Ah. Oh et floraison de envoyez-moi dans bien. les deux entraps d'api. De Alors pour ceux qui ignorent, moi je recherche H, euh, Apoloza, forcément, et, euh, et le plumeau. Donc j'espère avoir une des trois, et Marine a déjà H. putain saloperie. <rire> Alors là, franchement, deux entraps en... Une ouverture, bravo à toi. Alors, sacrifice inutile, numéro 74, maître des lames, temple des 6, et pas des 7, épée sacré des 7 étoiles, c'est pour ça que je dis ça, parce que je, me, je le sentais, j'avais l'aluminium du minimum, réglage. Alors, guerrier chargeur de poussière d'étoiles, ça fait beau aussi avec les, les synchro et héros de la lumière, non, alors ça c'est parfait, ça c'est parfait, parce qu'il me le faut dans le deck Melfi, donc c'est parfait. Comme je t'aurais pas donné le mien. Voilà, oh, t'as tout compris. Si jamais elle, elle, elle a le plumeau, je me prends. J'essaie de Ah non, mais ah, moi, ma de plus, ne pas avoir le plumeau. C'est le pire, ça serait que ce soit moi qui l'ai. Oui, c'est ce qu'il dit, s'il te là. Alors, ange déchu, euh, Nastel. J'essaie d'ouvrir un peu plus par là. Voilà. Toi, t'es là, hein, donc. Euh... <rire> Table ronde du chevalier noble. Formation Feu, Kyoku, Statue Barrière du Taureau, Transmigration, Tachyon. Le Renfort de l'Armée. Et Pléiade de la Constellée. Oh, J'adore. souffler On dirait un miroir. <rire> Pas de double. Ouais, mais le Renfort de l'Armée, c'est bien. C'est une carte assez sympa qui est vieille comme le monde. Ouais. Et qui ressort en gold, je trouve ça sympa. Alors, ouais. Ange Déchu, X-Shell. Numéro C-101, Honneur Silencieux Ténébreux. Euh, ange Déchu, Étoile du du, du Matin. Oui, c'est ok, étoile du Matin. Rotation de plateau. Oh la merde. Oh, on a été trop vite. <rire> Dame Guerrière DD heureusement j'ai pas le temps de voir, mais vous, peut-être que oui. Et c'est le Cosmoville. Ok, je savais même pas qu'il y avait le terme Cosmoville en, en Gold. Je un pas au courant. Et derrière nous avons. Numéro S-39, Utopie Éclair. Bon, ça va. C'est pas trop un peu. C'est pas trop un parce que l'utopie le, le éclair il fait plaisir. Il est tout bien. Ange déçu, des... Excel. Euh, Dristan le Chevalier Noble. Tombes impériales de Vallée Mortuelle tu barrières des tempêtes. Désolé si vous voyez pas, pas beaucoup les go cartes go de Marine à cause du reflet de la lumière, parce qu'elle ne peut pas voir le, le retour du coup. Bon euh, ça je lui ai dit de ah faire... Oh putain voilà. À la Apolloza. Merci Sharon. <rire> Apolloza, de la déesse, je vous la présente plus. Edridon du zodiaque. <rire> Moi je vais arrêter mon ouverture ici, je vous offre mes <rire> boosters contre... contre bah, ce que vous voulez, oh, où j'en suis. Mais c'est pas possible. Alors, le domaine des vrais monarques. Bête fantôme, Mika, Jakulus. -cu, ja euh, quoi Jacoulous. Là, pardon. Parce que comme j'essaie de lire à travers la caméra pour que vous puissiez voir en même temps. Alors, Numa Dolce. Entre des ténèbres. Transcodeur Bavard. Herman. Ok, ça c'est cool parce que c'est la nouvelle la nouvelle Arthur et, et, et... Oh, Poulouzin oui, un the champion Regardez le ventre <rire> Explosion de saveur Et eh ben on l'a eu tous les deux, voilà. Pas de jaloux. Ça fait quoi, la mort ça fait quoi, ça fait quoi Ah non, c'est l'arc, ok. Je me disais, putain, il y a une, de... il y a une rayure Non, c'est la... la corde de l'arc, en fait. Je sais pas si vous arrivez à... Là, voilà, Là, je me suis dit, putain, il y a une rayure, mais en fait, c'est la corde de ah, l'arc. Oui. Du coup, j'ai je... eu je... peur. Oh Sharon, merci deux, ouais. Alors là, franchement, bravo ouais. Là, si je sors le plus loin je pense que ce serait la plus belle ouverture de... de toute ma vie sur les cartes. On a déjà envie d'avoir un Poloza, mais tu ah, T'imagines même, même pas. Ça fait bien plaisir. Alors Alors, Union d'urgence. Mm -hmm. Numéro 100, Honneur, Silencieux A. Ça elle est bien bonne carte. Oh, statue barrière du paradis. Allez, Rébellion ange déchu. Contrôle oh. mental. Le héros lumière de la lumière rare que j'aime beaucoup aussi. Donc je suis contente de l'avoir en vol Je l'avais déjà, mais Et là, oh. le jugement solennel. Eh oui, on se met bien. Là, tu t'es mise plus que bien. Oui. Jou, mais toi, là, t'es bien. Allez, allez, allez, le plumeau. Putain, t'as intérêt à sortir. D'ailleurs, on entame nos quatre derniers boosters. Donc, c'est une autre ça, boîte. Ça, c'était en une seule boîte. Ouais. Alors, deuxième boîte Table ronde du chevalier noble. Arrestation erronée. Oh Et tornado, je suis content. Bon, moi, je les bannis. Oui, mais je euh, <rire> suis en train de faire des decks rétro. Ah oui, c'est Donc, vrai. Euh, voilà. Sorcière oh, condamnée. T'as vu, moi, je dis condamnée. Je dis pas condamné. j'ai dis dominé. Non. <rire> Statue barrière du torrent. X6 de la rébellion du il est magnifique. Franchement, Gold Goldixis, Non, je suis désolé, Gold c'est quand même plus joli. Eh, eh, eh, eh, et... Nibiru Allez, à nouveau, là, dans du ventre. <rire> je vais me faire strike par YouTube pour... Euh... <rire> alors qu'il n'y a rien du tout, mais... Si, il a montré son ombre là. Pixie, tu n'imagines même pas, j'ai eu le caillou Ouais, enfin, t'as eu Apoloza, avant <rire> J'ai Apoloza et Nibiru. Allez, le plumeau, là je te souhaite le plus. Je te alors, trône de la vallée mortuelle. Force ah, de miroir tu violente voulais. Ouais, je l'ai volé, je l'ai volé. Tu l'as volé Je l'ai voulu. Ouais. <rire> Recycleur de ferraille. Et trunade Si je l'ai aussi. Nice. Oh la ribon. chance bon, Toujours utile. Celle qui sortir. Oh Polymérisation Gold Ouais, je sais même pas si je l'avais déjà vu sortir quelque part celle-là. Si si si si, si, si, si, si, si, si, si, euh, si, j'ai déjà vu euh... Je l'ai vu sortir, je sais plus sur qui parce que j'ai regardé tout le monde. Pixie Fleu qui est là, oh une go La troisième gold. Ah, La troisième entra mmh. bah, C'est la troisième celle Oui D'accord, ok, okay. j'ai même pas fait gaffe à... Euh... Ah, okay. Agro-Fantôme et Forestine. Ah oui, putain, t'as eu les trois. Voilà. Donc oui, effectivement. GG. Et ouais. Allez, moi j'aimerais bien que H, elle sorte. H, mais couqué. plus non, mon, ça serait couqué. mieux. <rire> jamais, je suis <rire> Force de, de miroir violente. Ah, Numéro 101, Dragon Tachyon aux yeux galactiques. Ange déchu, Nastia. Contact ange déchu. Contrôle mental. Pléiade de la, de la Constellée. Je connais cette cas D'accord, ok. Et, et, et, et, et. Cosmovine Un double pour toi Ouais, premier double C'est pas grave, parce que j'ai quand même le 30 de l'environnement Ah, ouais. trop bien Ah, Trapprix, tu l'as utilisé, c'est donc euh, c'est parfait Numéro 74, Maître des lagues... Nuit, <rire> ouais... Nuit Majeraché... Monde perdu. Génial ouais contact ange tu Hé tes sociaux, t'es trop bien, j'ai bien fait de ne pas la commander avant. Mais c'est <rire> que tu mets dans deck quand on te la fait défausser de deck, elle a un effet quand elle va au cimetière en fait. Mani ou au cimetière Non au cimetière. D'accord. Oh Je la connaissais pas, par contre, Béatrice, la dame éternelle. Wow elle fait quoi <rire> Un monstre denté. Ah oh, c'est avec euh, Abyssardon. Ah d'accord, ok. Elle est jolie oh, Oui, bah oui, c'est pour ça, ghost. je l'avais vu plusieurs fois, je trouvais que c'était la carte la plus jolie en golf, en fait de cette extension. Attends, mais moi j'ai une chatte Oui. <rire> je suis une fille, oui, Alors mais... <rire> D à l'œil rouge, viscéroïde. Alors, je, je suis pas trop fan... De... Ah oui, vitesse rouge, je suis mort. j'ai du viscéroïde. Trône de la vallée mortuaire. Statue barrière des tempêtes. Oh, prince des crânes serviteur, nice Lien Kuribo, bon bah parfait, alors je pense que derrière on va avoir. On a, on a, on a, on a, on a. Une oh X6 2100. Super oh Dragon, nice. Oh, je la veux aussi. Et ensuite, ensuite, ensuite. <rire> C'est infusion. <X> ah, ouais, oh, Gaïa Mon Gaïa, oh, Gaïa, mais toujours pas. Putain, il me reste un booster, j'espère que ce putain de. Moi je veux ah, super ai un Je veux ce plumeau. Sortez-moi ce plumeau. <rire> Union d'urgence. Union d'urgence. Ouh, tout va lui donner Je l'avais déjà, mais j'aime bien avoir ça. Ben oui. contrôle mental. Tu joues ma aussi. Oui. Graffa, seigneur dragon du monde ténébreux oublié. Le prince des crânes serviteurs. Je suis content Ah, mais c'est une synchro, ça. Alors oh, je une... à chargeur quoi. de poussière d'étoiles, je l'avais pas eu non plus. Toujours pas de double. Ouh Fini et perd. Eh mais cette ouverture que je fais, c'est un ouais. sans faute pour l'instant. Il te reste encore un booster. Et Moi j'ouvre mon dernier, mais toi il t'en reste encore un. Alors pour le dernier, de nous avons en Poupée truquée, broyeur géant, numéro 100, honneur silencieux, arche, transporteur synchronique, et rayon nocturne. Du coup, en dessous, nous avons c'est pas encore une gold, le recycleur de ferraille, et c'est parti pour la gole mmh. Et c'est un monstre 0-0 oh, Ure... Urlure berlu berlu. Berlue Urlure Ok Bon, je ne suis pas intéressé, mais pourquoi pas C'est pas un double, donc voilà Et en dessous, c'est un synchro 500-2200 ah. Et c'est le marcheur oh, métallique militaire C'est une de celles que je voulais aussi Ok, contre H. Je demande, on ne sait jamais On verra <rire> Allez, ouvre ton dernier Si je l'ai en double, ouais Putain, non, si t'as le plus contre le plus haut. Bon. Oui, mais si j'ai pas le plus bon, Mais vous... tu vas l'avoir, allez, Tu sais ce que tu ne devras si j'ai le plus ou bon <rire> Non, je ou donnerai pas de ou Non Alors numéro 15. <rire> poupée truquée, broyeur géant. Sympa, poupée truquée, j'aime bien. Temple caché de ou ou Primordial monarque. Terraformation. Épée sacrée des Allez, c'est le moment. Je ferme les yeux. C'est ça. Fusion, fusion. Fusion. Fusion. Fusion. la double. Le, le, le petit doublon. Mais du coup, est-ce que ça va être un autre doublon derrière Il y a des chances. C'est oui, un, un 500 monstre. 500. Oh, oh Le surnaliche J'ai un double. Et The carte que tout le monde voit. La surnaliche, c'est ça. là Bon, bah, on, va faire, on va montrer une... toutes que que les T'as unité gold, le... as gold une chatte, Oui, t'as une shot de... De, un de dingue. <rire> Donc, moi, j'ai eu donc le Marcheur Métallique Militaire, hurluberlu euh, Gaïa, surtout, qui fait plaisir. Ça, c'est un petit coup de cœur. Le Gassibur Dragon Infini, pareil, un petit coup de cœur. Cosmoville, que j'ai eu en double, du coup. Pléiade de la Constellée. Nibiru, qui fait grave plaisir. Dragon X6 de la Réunion des Ténèbres. Apollotza. Apollotza. Sœur Apoloza. Herman aussi, parce que, mine de rien, c'est le nouvel Artwork. Alors, bon, Utopie Éclair, qui, qui est grave cool. Cosmoville donc, le doublon. Héros. De la lumière arc, ça c'est cool. Guerrier chargeur de la poussière d'étoiles, lancer artefact et interdit, Moi j'avais commencé, euh, bof, toi par contre t'as que du bon truc. Alors là, allez-y, faites-vous plaisir, c'est du bonheur voilà. pour les yeux. <rire> lance-le -la un petit peu qu'on le voit mieux. Inifini éphémère. Inifini. Bah c'est comme ça que ça s'écrit. Ah non C'est une faute de frappe là Non. Moi j'ai toujours senti que c'était infini éphémère, mais d'accord. Je sais pas que c'était inifini. C'est moi qui suis con. Hier. Non, c'est moi qui suis con. Le guerrier chargeur de poussière d'étoiles. Béatrice, la dame éternelle. Entes entité. Mon doublon. Euh, Jugement solennel, évidemment. Héros de la lumière arc. Apollusa, La seule et l'unique. du Zodiac. Renfort de l'armée. Pléiade de la Constellée. La floraison sainte. Je pense que je vais racheter un peu. fantôme et lapin des neiges. Beauté fantôme et La polymérisation. Le surnaliche. Le souvenir d'or. Oh et mon petit doublon de NTS anti-identité. Et on applaudit Marine qui a eu une ah. ouverture de ouf. Faut dire, elle a eu une ouverture de ouf. T'as pas eu Nibiru, mais t'as euh... ah, eu son amiche, t'as eu plein de cartes. J'ai eu trucs. tout ce qui pète. Moi à mes yeux, t'as eu plus de cartes qui m'intéressent que ce que moi j'ai eu. Donc euh, voilà, t'as... Bah, toi, t'en as deux bien. que je vois. On va voir, on va voir ça après. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin du coup. Pensez à vous abonner parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos qui ne s'abonne pas, parce que vous n'êtes que 30% d'abonnés à regarder les vidéos, donc c'est bizarre. <rire> euh, nous, on attend, on fait des gros bisous, on vous dit à très bientôt pour une prochaine ouverture, peut-être avec Marine, peut-être sans Marine, parce que là, elle a toujours trop de chat, alors je vais essayer de prendre ses boosters et de les ouvrir moi dans mon coin. <rire> on fait des gros bisous, on vous dit à très bientôt, portez-vous bien, allez, salut à tous. Gros bisous, salut